Chacun peut s'en sortir et chacun peut devenir prospère, euh, quel que soit l'endroit d'où il vient, euh, quelle que soit sa qualification. Euh, C'est ça le rêve américain, au départ, qui s'est petit à petit pour moi perverti en chacun y a droit, c'est-à-dire chacun a droit au confort, chacun a droit de posséder X, Y, Z, euh, etc. Et en même temps, en une espèce de rêve matérialiste, de se dire euh, si on n'a pas ça, ou on est des nuls, ou on sera malheureux. Ce qui est une aberration, mais c'est très compliqué de se le dire dans cette société qui nous matraque toute la journée de pubs, d'émissions de télé, de, de, de bagnoles et, et, et, et d'apparence. On est toujours en ligne de mire de pouvoir obtenir ce que les plus riches ont. Et, et, et notre société travaille à ça. Plus on veut posséder, plus il faut gagner d'argent.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 Et sinon, c'est paru nulle part. J'en ai parlé euh, la dernière fois chez euh, Stéphane Paoli sur France Inter, et il me dit... Euh, Mais c'est incroyable, euh, on, on devrait parler que de ça. Je lui dit, on devrait parler que de ça. Et on n'en parle jamais. Ça, ça m'affecte, et j'ai des moments de... Euh, j'ai des petits moments de découragement avec ça. Il y a quelque chose en moi qui est, euh, qui est plus fort, qui est une espèce de... Euh, de chose qui est... Qui est euh, oui, brûlante, on va dire, et qui... Euh,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 euh, la relation entre les gens et la nature est, est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que le, la frontière entre milieux très urbanisés et milieux naturels serait beaucoup plus floue. C'est-à-dire qu'on aurait des villes où la nature serait beaucoup plus présente, où l'agriculture serait beaucoup plus présente. On aurait des campagnes qui se seraient repeuplées. Euh, on aurait la capacité d'aller de ville à campagne ou de ville à ville par des moyens beaucoup plus doux, avec des, des véhicules euh, qui seraient affranchis, on va dire, du pétrole. On aurait des écoles où on apprend aux enfants, dès le, leur plus jeune âge, à, à développer leurs aptitudes et leurs talents, et à découvrir pourquoi ils sont faits, ce pourquoi ils sont doués. Et donc, on aurait une société où les gens ne euh, seraient pas dans un travail euh, obligatoire, un travail forcé, parce qu'ils ont besoin d'avoir un revenu, mais dans une société où les gens travaillent parce que... Euh, ils ont trouvé l'activité qui les épanouit et en même temps qui est utile à la société dans laquelle ils vivent. On vivrait dans des bâtiments qui sont euh, à la fois évidemment beaucoup mieux isolés mais qui seraient beaucoup plus organiques. On s'entasserait pas comme ça forcément dans des, dans des mégalopoles mais on trouverait le moyen d'avoir des petits bâtiments relativement harmonieux euh, où on vivrait euh, ou euh, individuellement ou collectivement sur des modalités relativement différentes on vivrait dans, une, dans un système démocratique beaucoup plus élaboré, où le pouvoir en fait, serait délégué euh, euh, à une échelle beaucoup plus petite. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire au plus petit échelon de la société, on le ferait. Donc à la fois dans son quartier, dans sa ville, et donc les gens seraient beaucoup plus impliqués dans la vie de leur cité. Et où chacun serait, euh, à la fois se sentirait beaucoup plus responsable et serait beaucoup plus acculturé sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire qu'on... On, considérerait à nouveau que les orientations politiques, ça nous regarde. La politique énergétique de notre territoire ou de notre pays ou de notre continent, ça nous regarde. Et on trouverait les modalités d'avoir une gouvernance euh, envie de dire mondiale pour les sujets qu'il mérite et une gouvernance euh, totalement décentralisée à chaque fois que c'est possible. On vivrait dans un monde où euh, l'argent ne serait plus une finalité, mais redeviendrait un moyen et où euh, la biodiversité monétaire, c'est-à-dire la, la capacité de créer des monnaies pour des communautés qui ont des communautés d'intérêt, donc à la fois des, des, des monnaies locales, mais aussi pourquoi pas des monnaies pour les PME, mais aussi des monnaies pour des sujets spécifiques, type euh, changement, euh, mutation écologique, mutation sociale, etc., permettrait euh, d'avoir un échange des savoirs et des richesses beaucoup plus important, et une concentration des richesses, euh, là aussi, beaucoup moins importante, c'est-à-dire une, une re-répartition, re c'est-à-dire qu'on re, re redistribuerait les cartes. Et on vivrait dans un monde où euh, on aurait enfin compris qu'en s'inspirant des écosystèmes et en développant une autre forme d'intelligence, c'est-à-dire une intelligence euh, à la fois sensible, à la fois relationnelle, à la fois euh, une intelligence... Euh, de la nature, j'ai envie de dire, on, on, on serait en, cap en capacité d'innover et de créer des choses à la fois beaucoup plus utiles et à la fois beaucoup qui auront un impact beaucoup moins dommageable sur la planète. Je pense à l'agriculture, par exemple, où euh, à la fois on, on s'engagerait sur des voies comme l'agroécologie et la permaculture, où ça demande un savoir agronomique beaucoup plus important, ça demande d'être un scientifique beaucoup plus aguerri. En revanche, ça demande beaucoup moins de moyens techniques, technologiques et euh, énergétiques et où on a intérieurement compris qu'on a besoin de beaucoup moins pour être heureux. C'est-à-dire qu'on a certainement besoin d'aller beaucoup plus vers l'intérieur de nous-mêmes, de développer des qualités d'altruisme, de, de générosité, de, de s'épanouir beaucoup plus que de posséder. Et donc où on serait sorti de cette espèce de frénésie consumériste pour rentrer dans une, une vraie, un vrai art de vivre une vraie culture de comment faire en sorte pour que chacun d'entre nous soit heureux et ce dont il a besoin sur la planète et en même temps euh, contribue à la société dans laquelle il vit En fait c'est comme si on voulait faire rentrer un truc rond dans un trou carré ou un truc carré dans un trou rond et la plupart des, la plupart des entrepreneurs que je connais ou, ils sont comme des chiens dans un jeu de qui parce que ils ne voient pas par où démarrer, parce que si on veut vraiment aller dans cette direction-là pour un certain nombre de sujets, ça veut dire remettre les choses en question tellement fort qu'il faudrait presque tout casser pour recommencer. Donc pour des choses qui pour des, des problématiques qui sont à grande échelle, type des dirigeants de pays, type des dirigeants de multinationales, c'est impossible. Ils sont comme euh, ce train qui est lancé à 100 km h Une multinationale aujourd'hui... Elle ne peut pas se, se, se désagréger et se recomposer. Elle a des actionnaires, elle a des objectifs, elle a des milliers de salariés, donc elle ne sait pas comment faire. Un pays, aujourd'hui, il est pris dans un faisceau d'intérêts à la fois économique, à la fois financiers, à la fois politique qui font que le responsable politique, il va regarder à essayer de, de prendre des mesures qui sont suffisamment spectaculaires pour éventuellement être élu la fois d'après. Il va en même temps appliquer des bonnes vieilles recettes qu'il a apprises à l'ENA, aux trucs et aux machins qui sont sa structure mentale qui date du 20 siècle. Donc quand on lui apporte une bonne idée, il sent bien qu'il y a un truc, mais il sait pas quoi en faire, il sait pas où la mettre. En revanche, des entrepreneurs ou des politiques qui sont à plus petite échelle, eux, on voit qu'ils ont une latitude beaucoup plus importante pour commencer à transformer des choses. C'est comme si la majorité des gens ne trouvaient pas le chemin pour traduire ça dans leur vie. On a la tête dans le monde d'après et on a les pieds dans le monde d'aujourd'hui. Et on ne sait pas comment faire. Et on ne sait pas comment emmener nos pieds là où est notre tête. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de... de seuil critique à passer où il faut qu'il y ait